Bonjour les astros! Bon, on a la trogne de Maurice sur le téléphone. Je vais vous hop, euh, faire euh, découvrir une petite application que j'ai installée sur mon téléphone. Cette application, elle s'appelle Sky. Alors, c'est un petit jeu de mots, Sky, ça veut dire ciel en anglais, et ça a été écrit avec E-Y-E-I de œil, donc euh, le ciel et l'œil. Alors, à quoi ça va me servir, Sky Alors, vous connaissez les gros télescopes qui ont des grosses montures avec un système GoTo. Alors, voyons voir comment ça marche, t'engins. Ah, ça y est. Alors, ah. Ah bah ben non. Non, non, ça marche pas, non. Bon, bah c'est de la merde. Allez, je me casse. Un GoTo qui veut dire Go aller, en anglais, hein, tout vers, donc une direction. Le système GoTo, c'est un système de motorisation qui permet de choisir une cible et le télescope va se diriger vers cette direction GoTo uh, automatiquement. Uh, vous avez un autre système qui est beaucoup plus simple. Alors, le PushTo, ça veut dire pousser son télescope hein, donc euh, c'est vous qui allez le pousser hein, les moteurs c'est vous qui allez le faire euh, c'est vos bras push tout donc euh, pousser votre euh, instrument vers une cible que vous auriez choisi alors ce petit logiciel donc je vais l'ouvrir on arrive ici sur euh, la page d'accueil euh, donc c'est une page qui est un petit peu moins smart hein. vous avez différentes fonctions notamment vous avez ici un guide vous avez votre localisation, vous avez un outil de paramétrage. Euh, après, vous avez le lever de la lune et celle du soleil. Vous avez quelques objets vedettes du système solaire Vénus, M102, Jupiter, Saturne, Mars. Voilà, c'est les objets que vous pouvez voir actuellement. Alors, euh, quand je filme, là, on est en plein jour, hein. donc euh, c'est pas les objets que vous allez pouvoir voir euh, le soir, la nuit. Jupiter et Saturne et Mars, Vénus, tout ça, sont des objets euh, diurnes, actuellement on les voit près du soleil c'est pour ça qu'ils nous sont proposés sur cette liste euh, cette liste va changer euh, quand vous allez euh, l'ouvrir ce soir vers 22h, on n'aura pas les mêmes objets, mais vous avez ici la liste des objets visibles actuellement, donc ça c'est assez, assez intéressant pour pouvoir aller euh, tout de suite voir ce qui est, euh, ce qui est observable vous avez ici carte du ciel et puis ici un module de recherche. Bon, ça, vous connaissez. Alors la carte du ciel, je vais l'ouvrir, je vais appuyer sur le gros bouton vert. Voilà. Or c'est une carte du ciel classique. Donc quand je bouge ma bout de bras, je voyage dans les étoiles. Donc là, ici, on a le ciel du jour. Donc, si je vais vers le sud, voilà, j'ai le soleil. Hop là. Électro-loin, soleil, Jupiter, Saturne. Voilà, vous avez la ligne d'horizon en bas en vert. Si je descends, je peux aller sous la ligne d'horizon, voir les constellations qui sont cachées, notamment. Alors voilà, je reviens ici. Alors il y a moyen de débrayer le la fonction automatique. Hein, parce que là, si je bouge dans tous les sens ça va vous donner le tourni. Voilà, je vais le faire, hop, c'est fait. Vous avez ici le défilement qui a été annulé. Euh, le défilement automatique. Donc maintenant je suis en défilement manuel. Donc ici voilà, suffit je peux te bouger avec mon doigt, tout simplement. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà je peux tranquillement me balader, voir ce qu'il y a à voir. Hein, dans le Sagittaire, par exemple. Hop, vous avez la belle cafetière du Sagittaire. Et puis, vous avez tous les objets à aller voir. Voilà, M24, M16, M17, voilà. Alors, ce qui va m'intéresser, en fait, dans cette application, c'est le fait de pouvoir euh, choisir une cible et d'avoir ensuite une, euh, des indications de direction pour déplacer mon instrument vert, donc Push tout. Pour ça, on va utiliser ici, là, tout en haut, vous avez les trois petits points qui vont ouvrir le menu, de Sky. le menu de Sky. Ce menu, on va rapidement le survoler, un module de recherche, une machine à voyager dans le temps pour paramétrer le ciel à une époque différente, des thèmes de couleurs, notamment en vision nocturne, etc., vous pouvez passer en mode plein écran et ici des outils de paramétrage et puis surtout moi ce qui va m'intéresser c'est ça le mode indirect ça c'est une super idée qu'ils ont eu dans, dans, dans ce logiciel dans ce petit, cette petite application je clique sur le mode indirect et j'ai la possibilité d'ajouter des euh, des points d'alignement alors pour bien faire, ce qu'il faudrait c'est ajouter au minimum, enfin moi j'estime que trois points d'alignement, euh, c'est le minimum. Euh, pour avoir une bonne estimation du push-tout, il en faudrait au moins 5, c'est-à-dire une au sud, une au nord, une à l'est, une à l'ouest et puis une au zénith. Voilà, après, voilà, avec trois points, ça marche très bien. Là ici, on va juste en mettre un. Alors alors vous avez deux façons de mettre un point d'alignement soit effectivement bah vous, vous allez utiliser ajouter un nouveau point d'alignement c'est ce qu'on va faire tout de suite hop je clique dessus et euh, les points d'alignement bah, je choisis une cible que je, que j'ai dans mon oculaire alors euh, en ce moment en pleine nuit euh, vous avez m42 on est en hiver hein, donc la, la grande nébuleuse d'orion elle est facile à trouver donc euh, voilà, je vais euh, hop, essayer de la trouver ah oui non mais c'est vrai que là il me propose que les objets euh, que je vois actuellement donc là on n'est pas en plein jour on n'est pas en pleine nuit on est en plein jour donc m42 je la verrai pas bon c'est pas grave on va euh, choisir hop voilà m31 se trouve ici. Facile à pointer, facile à trouver. Alors, et imaginons que vous êtes dans votre jardin, il fait nuit, euh, voilà, on est en, on est en été, voilà. M31. Vous cliquez dessus. Vous allez ensuite euh, pointer votre lunette, votre télescope, vers M31 pour la voir dans l'oculaire, ok Une fois qu'elle est dans l'oculaire, eh bien vous allez accepter ce point d'accord bien entendu vous aurez fixé votre téléphone ça c'est important aussi oublié de vous le dire vous allez fixer votre téléphone sur la partie mobile de votre lunette ou de votre télescope alors peu importe qu'elle soit dans l'axe ou pas de votre télescope vous pouvez l'accrocher n'importe comment sur votre lunette peu importe n'êtes pas obligé de la mettre dans l'alignement de la lunette la mettez où vous voulez là où c'est plus pratique pour vous. vous vous achetez moi ce que j'ai fait j'ai acheté un porte smartphone en plastique celle qu'on utilise pour mettre dans les voitures sur les grilles de ventilation de voiture j'ai dégagé le petit bitonu en plastique qui permettait de pincer dans les grilles de ventilation et je l'ai accroché sur euh, ma lunette avec un collier colson donc mon téléphone est à plat il est à plat, il n'est pas dans l'axe, la caméra n'est pas dans l'axe du viseur. Elle est à plat. Voilà. Donc je vise M31, je l'ai dans mon oculaire, et à ce moment-là, j'accepte le point. Voilà, j'ai un point d'alignement. Ensuite, je peux ajouter un deuxième point d'alignement. Je reclique sur ajouter un point d'alignement. Euh, par exemple, je vais choisir euh, bah, une étoile très brillante. Et imaginons que nous soyons, nous soyons toujours en été. Vega, voilà, Vega de la lyre. Je pointe Vega, je l'ai dans mon oculaire. Une fois que je l'ai dans mon oculaire, j'accepte le point. J'ai deux points, je vais ajouter un troisième point. Voilà, donc je vais me faire le triangle d'été. Tiens, tant qu'à faire. Donc Altaïr, ici, voilà. Je mets Altaïr, qui est très visible et facilement repérable, dans. Euh, le, au centre de mon oculaire, j'accepte. Voilà, j'ai trois points. À partir de ce moment-là, je peux naviguer tranquille. Je peux revenir en arrière ici. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je euh, je peux euh, faire hop, retour. Donc le retour, ça va me permettre de revenir à une carte euh, automatique un hein, déplacement automatique j'appuie sur retour voilà à partir de ce moment là dès que je bouge mon euh, ma lunette ou mon télescope même si mon téléphone n'est pas dans l'axe de la lunette elle va se déplacer avec elle d'accord et maintenant pour le système euh, de recherche eh bien c'est très simple vous allez aller ici, tout en haut, les trois petits points, d'accord Et vous allez faire recherche ici. Alors, je vais rechercher par exemple un objet de Messier. Par exemple, allez, M13. La lama d'Hercule. Et vous pouvez voir qu'à partir de euh, la position actuelle de ma lunette, vous avez... Une direction voilà donc c'est par là voilà donc j'ai plus qu'à suivre les indications données par le cercle vert jusqu'à ce que je puisse trouver m13 hein On va essayer d'y aller Hop, bon pas facile parce que parce que parce que parce que quoi je suis en train de viser mon planche mon plancher Vu que m 13 n'est pas visible actuellement euh, ouais, je suis rentré dans les dents dans le mauvais sens voilà, c'est plutôt par là qu'il faut aller la voilà, m 13 voilà donc après on peaufine un peu le la position ou flexible alors je vous conseille d'utiliser un oculaire de grand champ et puis euh, un grossissement le plus faible possible hein. euh, si vous avez un oculaire de 32 40 mm utilisez celui ci et euh, essayez d'avoir un grand champ également pour pouvoir parce que là, comme vous allez viser de façon assez assez peu précise autant avoir un oculaire avec un grand champ pour pouvoir euh, voir l'objet et ensuite faire les réglages un peu plus fins voilà, je galère pour mettre M13 au centre voilà, parce que je suis en train de viser mon plancher comme je vous disais tout à l'heure M13 n'est pas visible on est en hiver hein. voilà donc il est sous l'horizon voilà les amis le système push tout, c'est trop génial voilà je peux vous parler de la deuxième façon de chercher des points d'alignement vous pouvez vous aligner directement en utilisant la carte. Alors, voilà comment vous allez faire. Vous pointez une étoile de la constellation du signe, Par exemple, Sadre. Vous l'avez dans l'oculaire. OK Voilà. Vous avez Sadre dans l'oculaire. Et maintenant, vous allez utiliser le mode débrayage. Alors, le mode débrayage, il est ici. Donc, on fait un débrayage en utilisant cette petite euh, ce petit doigt qui est là. Alors, voilà. J'ai débrayé, j'ai appuyé dessus. Et maintenant, j'ai euh, sadre dans euh, l'oculaire. Et maintenant, bah, il suffit simplement, avec euh, le doigt, d'aller sur la carte, de centrer sadre. Alors, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'elle est quand même vachement précise. Puisqu'on peut agrandir. Voilà, on peut agrandir de plus en plus. Jusqu'à avoir sadre le plus, au, plus près, au plus près. Voilà, mais je ne peux plus agrandir. Et là je la mets bien au centre de mon viseur ok et j'appuie ensuite sur le bouton aligné qui se trouve ici Hop. voilà et je clique sur ok j'ai donc je vais dans mon menu mode indirect voilà et vous avez désormais votre nouveau point d'alignement Sadre, qui vient s'ajouter au triangle d'été que l'on a déjà fait Précédemment. voilà et écoutez j'espère que cette petite application euh, vous a plu que sa présentation vous aura donné envie de la télécharger de l'utiliser c'est un système euh, bon on va dire euh, assez euh, peu précis par rapport à un goto mais qui permet aux débutants et bien et puis à ceux qui qui veulent aller <coughs> très rapidement chercher un objet d'utiliser leur smartphone pour faire un push-to. Voilà. Alors juste une petite précision, pour utiliser cette application, il vous faudra un smartphone équipé avec trois senseurs différents. Il vous faudra un magnétomètre pour l'orientation nord-sud-est-ouest, champ magnétique terrestre. Il vous faudra un accéléromètre donc, qui va détecter la vitesse de votre déplacement euh, au, euh, au niveau du de, de déplacement du smartphone hein, pour détecter euh, la vitesse de déplacement pour qu'il puisse euh, bien coller avec euh, ce qui se passe autour de vous et puis il vous faudra aussi un troisième senseur qui est celui d'un euh, senseur d'inclinaison l'inclinaison puisque comme on est en mode indirect euh, il doit à un moment donné figer une référence en termes d'inclinaison pour pouvoir euh, ensuite utiliser cette référence comme référence absolue, euh, et non plus comme référence relative. Voilà, donc euh, bon, j'espère que votre smartphone sera euh, compatible. Voilà. Je pense que maintenant, beaucoup de téléphones ont ces trois senseurs, ce qui n'est pas forcément le cas des euh, téléphones soit bas de gamme ou euh, ancienne génération. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne